Bonjour, je suis Nounis, le propriétaire de la chaîne informatique Souféronis Lisset Dream. Comme vous savez, moi je possède neuf chaînes YouTube parmi mes chaînes, -là, cette chaîne-là qui est spécialisée en informatique. Aujourd'hui, on va parler d'un danger à éviter, ne pas sauvegarder et initialiser votre tablette, ou votre PC, votre mobile avant de lire mes conseils, mes astuces, C'est un danger mortel pour votre mobile et pour votre PC. Pourquoi ne pas sauvegarder et initialiser Comme vous savez, dans tous les ordinateurs et dans tous les PC et les mobiles, on a un paramètre sauvegardé et initialisé. À quoi sert ce paramètre-là cette paramètre-là sert à effacer le contenu du disque dur. Tout jusque-là est simple. Tout le monde dit oui le problème. Il y a un très grand problème et mortel pour votre tablette. Quand vous faites sauvegarder et réinitialiser votre tablette, elle risque la panne totale. Comme vous voyez ici, l'Android se bloque à l'écran et même le fabricant et le fournisseur de votre tablette trouvera beaucoup de difficultés pour réparer cette panne-là. Pourquoi cette panne-là Quand vous avez un disque dur, comme vous savez, le disque dur ont une capacité. Par exemple, cette tablette-là possède un disque dur de 7 gigabytes. J'ai téléchargé un système d'exploitation dans cette tablette-là, de 5 GB. Et J'ai téléchargé des applications, des vidéos et mettre dans le disque dur. Donc le disque dur est devenu, est devenu très plat. J'ai euh, pris la, la décision d'effacer tout le contenu de ce disque dur. C'est simple, Allez au paramètre sauvegarder et initialiser et cliquez sur le paramètre. Qu'est-ce qu'il s'est passé Mon écran se bloque, comme vous voyez ici, se bloque en symbole Android. C'est une panne mortelle. Même le fournisseur et le fabricant trouvera un grand problème pour réparer cette panne-là. Quels sont les conseils à éviter avant de réinitialiser votre tablette Premièrement, effacez les applications l'une après l'autre. Après, si vous avez un système d'exploitation, effacez-le manuellement. Ni pas automatiquement. Après, vous pouvez utiliser le paramètre sauvegarder et initialiser. Quand vous voyez, c'est une panne mortelle pour déplacer. il faut éviter d'utiliser, sauvegarder et réinitialiser dans votre paramètre de votre téléphone ou PC. Maintenant, nous allons vous donner, vous donner des petits conseils. Quand vous avez acheté un PC ou un mobile, n'essayez jamais de sauvegarder Réinitialiser avant d'effacer vos applications l'une après l'autre manuellement. Après, vous pouvez effacer et utiliser ce paramètre là. Donc, comme vous savez, c'est un danger à éviter. N'essayez pas. De sauvegarder et réinitialiser bêtement. Avant de sauvegarder et réinitialiser, allez aux paramètres application, effacez toutes les applications de votre appareil l'une après l'autre manuellement, n'est pas automatiquement. Si vous avez des vidéos, effacez là aussi. Si vous avez un système d'exploitation, effacez-le manuellement. Après, vous cliquez sur sauvegarder et réinitialiser. Maintenant, mettez un petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne. Rien à perdre, tout à gagner. Souviens-nous, merci.